Bonjour à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui sont peut-être là aussi. Euh, donc, je suis Brigitte Bessot, je suis directrice de la lecture publique sur le territoire de Rion, Lumagne et Volcan et directrice donc, de la médiathèque des... des jardins de la culture. Je suis tout à fait ravie de vous voir ici euh, en dépit de... des difficultés. Euh, ça fait beaucoup de bien d'avoir une activité qui s'apparente à une activité normale. Et, euh, et donc, euh, nous sommes, tout, toute l'équipe et, et moi-même, sommes tout à fait ravis de, de, que vous soyez présents. J'espère que tout va bien se passer. Euh, on est à votre disposition pour vous donner des informations complémentaires. Et je vais laisser la place à, à Christophe, tout euh, présent, pour vous parler de la suite. Mais euh, en tout cas, voilà, je nous souhaite une. Une bonne séance. Merci. merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Torrezan, directeur de la médiathèque départementale. Donc, effectivement, on est très heureux d'avoir pu maintenir ce, ce bibliopitch, malgré les circonstances, et de vous voir euh, finalement si nombreux tout en respectant bien sûr le protocole sanitaire. Euh, donc, merci bien sûr à la médiathèque des Jardins de la Culture de nous accueillir aujourd'hui, sa très belle médiathèque. Donc, une visite, comme vous le savez, prévue cet après-midi pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Euh, donc, le Peach, donc en partenariat avec l'agence a Livre et Lecture, on commence à avoir une petite expérience puisque c'est le troisième qu'on organise ensemble. Euh, donc, le premier, c'était à Cournon, en mode encore classique, j'ai envie de dire, ou en présentiel à la médiathèque de Cournon. Et celui de juin, que certains ont peut-être suivi en ligne, qui était donc totalement en ligne, la thématique du confinement et du déconfinement. Et aujourd'hui, finalement, où on est entre les deux, puisqu'on est voilà, une 30 et 40 dans la salle, et je crois entre 20 et 30 en ligne. Euh, donc, toujours le même esprit dans le bibliopitch hein, c'est vraiment euh, des échanges d'expérience sur ce qui se passe dans les bibliothèques euh, du territoire, euh, du Puy-de-Dôme, voire au-delà. Euh, donc, c'est vraiment euh, l'occasion de voir toute la dynamique qui existe. C'est toujours très riche. Là, je regarde le programme on est toujours. Euh, Très, euh, surpris de voir euh, la diversité des projets et, euh, et euh, donc avec ce mode très dynamique et interactif donc qui permet d'échanger de, de se retrouver donc c'est la première fois depuis mars où on est si nombreux je pense à, à échanger autour de la thématique donc on est forcément très heureux donc merci à tous les intervenants qui ont accepté de se prêter au jeu et qui vont pouvoir nous, nous éclairer de tout ce qu'ils font donc voilà bonne journée à tous et puis je pense que je remets mon masque et je cède la parole. Au euh, bonjour, moi je suis euh, Alizée de Auvergne à avion et lecture. J'adresse juste un petit message aux personnes en ligne euh, pour leur dire qu'elles n'hésitent pas à mettre un casque ou des oreillettes parce que euh, voilà, c'est l'ordinateur qui capte le son, mais c'est possible que ce ne soit pas forcément euh, toujours assez fort. Et vous dire aussi que pour les questions, euh, du coup, vous n'entendrez pas forcément les questions euh, de la salle et que moi, je les reposerai à inter aux intervenants pour que les personnes à distance puissent bénéficier de la question posée. Voilà, donc ce sera un, un petit jonglage, mais ça devrait bien se passer. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions par écrit à ma collègue Priscille, qui sera votre porte-parole dans la salle. Elle posera les questions que vous avez posées par écrit à l'oral.